là on met du talc sur euh, tout le moule euh, donc euh, la partie marron c'est le sable, c'est ce qui va rester quand on va mouler euh, notre pièce, quand on va fondre notre pièce dans le moule et euh, la partie blanche on va l'enlever avant de fondre euh, le métal. En fait le métal va prendre la place de la partie blanche au moment du moulage. Voilà. en train de faire notre moule. Concrètement on met du sable et après on le compacte. C'est tout simple, hein. on vient avec ça et on tape dessus. Le but c'est d'avoir quelque chose de très dense pour que quand on enlève euh, les pièces du milieu ça bouge pas du tout. Alors là, je suis en train de talquer le moule du noyau. Euh, le noyau, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre moule, enfin de notre grand moule, pour nous permettre d'avoir une pièce avec un trou à l'intérieur, une pièce creuse. Okay. Donc ça, voilà, vous dégagez. Et puis euh, lui, il va en place. Puis, euh, Donc là, il faudrait le retourner euh, comme ça. Euh, Là on va enlever maintenant euh, ce que vous voyez les parties blanches, on va les enlever parce qu'en fait c'est euh, là où le métal va être fondu dans le moule, donc on enlève les parties blanches et ensuite on va faire fondre le métal dans le vide qui restera. là, on a commencé à enlever les parties blanches. Alors, euh, la partie blanche qui correspondait au canal d'alimentation, euh, on a pas mal euh, de, petits, euh, de petits débris. Elle n'est pas parfaitement faite, mais en réalité, c'est pas très grave parce qu'en fait, cette partie-là, on va l'enlever euh, au moment de finir la question. Donc, euh, on va regarder maintenant la dernière partie. On va enlever la dernière partie. là où tu auras euh, euh, après le plus de possibilités euh, de d'appréhension. Donc ça c'est le noyau du coup, qu'on va mettre dans notre boule. Ouais. Si tu ne pas, tu mets. Ouais, alors attention, là, il y a plein de... Ouais. C'est un peu d'aiguille parce qu'il ne faut plus de la même taille et qu'il se casse un peu. Ouais parce qu'il n'est pas réalisé normalement euh, dans le matériau euh, adéquat. Il est réalisé en sable alors qu'il devrait être réalisé en, en sable mélangé à de la résine. qui et, et donc Arthur va nous expliquer tout ça pendant que euh, ça va être la fente, vas-y. Du coup, euh, là, le métal va être coulé dans le trou que vous voyez juste ici et, euh, et en fait, à l'intérieur de ce moule, on a créé un vide de la forme de ce qu'il y a entre mes mains. Donc ce vide, on l'a créé avec ça. Ça, on l'a mis dans le sable avant de l'enlever. Donc maintenant, du coup, il y a un vide à l'intérieur et ça va prendre du coup la, la forme que nous voyons ici, euh, Bon sans les mise bien sûr. On fond à l'aluminium aujourd'hui, c'est ça. On fond à l'aluminium, euh, donc euh, le but à, à un moment ça sera de fondre du coup avec quelque chose de mieux que l'aluminium. Visualiser donc une partie de la future pièce. Donc là c'est euh, la, la descente de coulée, donc qui est en train de se solidifier. Euh. Donc là on va laisser euh, la solidification sphère. Euh, pendant quelques heures, donc on, démoulera, euh, on démoulera demain. Voici euh, notre premier barillet qui euh, sort de moulage, donc moulage au sable avec noyau pour permettre d'obtenir la partie centrale donc, creuse. Donc, il y a encore toute la partie qui a permis d'alimenter en, en matière le moule donc, que l'on voit ici sur la partie inférieure de l'écran, donc qui sera éliminé. Bon, le barillet présente quelques, quelques petits défauts. C'était notre première réalisation de ce type. On espère que les trois suivants seront de meilleure qualité, on va donc faire quelques modifications au niveau de notre processus d'élaboration. On va modifier légèrement les modèles qui permettent donc de réaliser l'empreinte dans notre moule qui est en sable.